Annyeong. On passe maintenant beaucoup de temps à la maison et je pense que tu vas être d'accord avec moi mais quand on est chez soi on fait plus énormément d'efforts pour s'habiller et finalement je trouve que ça impacte notre façon dont on se sent et notre motivation. On a un peu l'impression d'être soit des grosses larves, soit des gros caca, je sais pas lequel tu préfères mais aucun des deux est vraiment cool. C'est pourquoi maintenant tout ça c'est fini et je vais te proposer quelques idées de style vestimentaire K-pop pour chiller à la maison et tout ça dans le plus grand des styles, c'est parti Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse et eh bien n'hésite pas à t'abonner pour avoir une vidéo chaque semaine. Rester à la maison bien évidemment c'est aussi s'habiller confortablement que ce soit pour réviser, pour travailler ou pour te poser tranquille ou pépère devant ton clé drama. Les quelques pièces et inspirations que je vais te présenter sont majoritairement reprises du style streetwear puisque finalement il repose quand même pas mal sur le confort. Première pièce et la plus évidente de toutes c'est le training. Évidemment le plus confortable mais aussi le plus incroyable. C'est vraiment la pièce de base pour commencer à créer ton look pour te chiller à la maison. S'il n'y a pas beaucoup de training que tu aimes dans ta garde-robe, les endroits où je te conseille d'en trouver, alors sur YesStyle il y en a énormément qui sont pire cool qui sont pire stylés parce qu'ils ont des détails qu'on voit pas forcément dans ceux qu'on a chez nous donc en Europe. Le seul petit bémol c'est qu'il faut faire extrêmement attention aux tailles puisqu'on parle du bas du corps et que c'est souvent très petit. Donc là je te conseille vraiment de regarder les mesures. Mais sinon tu peux trouver aussi sur les sites qu'on a par chez nous genre Asos. Là tu pourras peut-être trouver ton bonheur. Alors certes avec pas mal de pièces qui sont plus standards, mais clairement je pense que les trois quarts de mes trainings sont standards et ça pose aucun problème pour faire des looks cool quand même je pense aussi qu'ils doivent en avoir des un peu plus originaux c'est vraiment tout à checker, voir ce qui te correspond et comme toujours je te mets des propositions dans la description forcément t'as le côté training qui est ta base, mais de l'autre côté tu peux avoir un peu un short training si je peux appeler ça comme ça là aussi je trouve sur YesStyle la sélection est incroyable, c'est tellement beau il y a tellement de détails et tout Enfin, c'est, je suis même plus fan de la partie short que de la partie pantalon, toujours quand même faire attention aux tailles, hein, c'est pas parce que c'est des shorts qu'il n'y a pas Problème de taille, donc vraiment regarder les tailles, c'est très important. Je le dis ça, mais c'est très important. Et là, je pense que est en train de te dire Ouais, mais bon, merci Laura, c'est bien gentil, mais je vais pas dépenser des thunes pour des choses que je vais porter à la maison. C'est pas parce que c'est des trainings qui ne peuvent pas être portés à l'extérieur. Je fais pas mal de tenues qui sont faites avec des trainings ou des trucs hyper baguies et ça pose aucun problème. De un, c'est hyper confortable, genre il n'y a pas plus confortable que ça comme tenue et tu peux très facilement les, les porter à l'extérieur en fait. C'est pas parce que c'est un training et que ça va dans la catégorie un peu genre trucs que tu portes à la maison qui sont tout crades que tu peux pas les porter dehors. Et franchement, si tu trouves des vêtements et des pièces, enfin des bas qui sont hyper stylés avec des détails qui tuent et tout Clairement va les porter dehors, mais vraiment Et en plus c'est tellement plus agréable de se sentir à l'aise quand tu es chez toi Plutôt que d'avoir l'impression d'être un peu une crotte et finalement rien réussir à faire de ta journée Et comme d'habitude si tu veux voir plus de vidéos sur le style vestimentaire K-pop N'hésite pas à mettre un petit like Et nous on continue Cette fois-ci on ne pourra pas dire non aux t-shirts graphique. À la maison, t'as pas forcément d'avoir un look hyper sophistiqué, tu peux simplement laisser parler les pièces d'elles-mêmes. Et une pièce qui le fait à merveille, c'est le t-shirt graphique. Et je pense clairement que c'est son moment de gloire, même si ça a finalement toujours été son moment de gloire et qu'il a toujours été extrêmement apprécié. Enfin, franchement, qui n'aime pas un beau t-shirt graphique Ils sont simples et pire stylés. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, tu n'as rien à faire d'autre que de le porter Tu prends ton training dont on a parlé juste avant Tu mets ton t-shirt graphique et finalement T'es rendu posé, c'est ton t-shirt graphique Qui parce qu'il est monstre cool, il va faire tout le job Et là forcément tu le sais très bien Si un site que je dois te conseiller c'est YesStyle Parce que de 1 sa sélection est énorme Les prix sont pas trop chers Et puis les graphiques proposés vont quand même pas mal Dans le thème de l'Asie Et je pense que si tu regardes mes vidéos c'est quelque chose que tu dois plutôt apprécier Clairement là il y en a pour tous les styles Que ce soit le côté mignon Ou tu veux du badass, du sophistiqué tu veux une vibe artistique, je pense que tu peux tout trouver, tout ce que tu veux tu le trouves et je pense qu'un jour je vais vraiment finir par me faire une énorme commande de t-shirts graphiques sur Style. encore faut-il qu'il libère la livraison en Suisse, c'est pas gagné et si il commence à faire frais et que le t-shirt finalement c'est peut-être plus le meilleur plan, tu peux toujours passer sur le sweat à capuche ou alors sur le gilet ou la jaquette pour les Suisses. <rire> il y en a aussi avec des styles pire cool et que j'adore et qui sont trop beaux. Et puisqu'on est à la maison, j'ai envie de te proposer de te diriger vers un style qui t'attire mais qui n'a jamais vraiment osé porter. C'est le moment idéal pour que tu commences en fait à t'orienter vers un style que tu n'osais pas forcément porter avant. Finalement, t'es chez toi, au mieux t'as ta famille, mais tu as peut-être beaucoup moins de contacts et t'as peut-être un peu loin de stress entre guillemets à ah, tester un nouveau style franchement vas-y achète une ou deux pièces d'un style qui t'intéresse à fond je sais pas ça peut être le style mignon le style badass t'as peut-être envie d'essayer un peu quelque chose de e quelque chose de gothique vraiment va vers quelque chose qui t'intéresse c'est le moment où tu peux vraiment voir si t'aimes ça et si tu oserais le porter plus que hors de chez toi clairement je te conseille de faire ça et voir comment tu te sens avec ces nouveaux vêtements et du coup bah dis-moi en commentaire quel style tu aimerais avoir ou alors quel style tu voudrais améliorer et nous ne passerons pas à côté du pyjama évidemment si on a la maison on va pas pouvoir passer à côté, tu peux le porter pour chiller ton dimanche ou simplement pour le soir mais clairement ça fait toujours plaisir quand on a un vêtement qui est joli et dans lequel on se sent bien évidemment les pyjamas clairement c'est un peu une base en Corée, surtout dans les k -drama où les actrices elles ont des pyjamas trop beaux où genre toi tu es jalouse devant alors que t'as genre un pauvre t-shirt trop grand délavé avec des trous et où tu ressembles à rien. Et là aussi et comme pour tout, t'en as pour tous les styles, t'en as qui sont très classiques, t'en as qui sont plus mignons et perso j'adore. Pour continuer à voir des vidéos chill mais en rapport avec la mode coréenne, je te conseille cette playlist là ou sinon tu peux toujours regarder un autre de mes contenus. Allez, salut